Welcome to Serbia! Bien, salut les amis, je suis. Euh, eh bien, on est en fait, en vérité, on est déjà en Serbie. Right, on est, est à Sad. Ça y est, on est arrivé, enfin. On, on est dans le repère de la croustille. Je suis en compagnie de Iggy TV. Non, pas exactement. <rire> je suis en compagnie de Darkhan, euh, membre éminent de semi croustillant de la FEC, du circuit que tout le monde connaît. Et je suis aussi en présence de Winston. Max. 76, Max. Timbibudu. Tim Tim <rire> bang bang. <rire> <rire> donc, bah, je suis en présence bah, tout simplement de joueurs de la délégation française. Donc, bah, vous allez euh, être euh, bah, joueur sur le tournoi individuel et vous allez être aussi joueur dans le tournoi par équipe. Darkhan, toi, tu vas jouer avec l'United Nation. Ouais, avec... vais... vas bah, je vais, En fait, je vais jouer avec Olivier. Donc, vous avez déjà vu dans une précédente vidéo. Père Castor. Perkastor et euh, ainsi qu'avec un tas d'autres gens euh, d'autres oui. pays donc Olivier vous a déjà fait la liste je ne reviendrai pas dessus surtout que bah, je ne m'en souviendrai pas plus voilà. que lui en fait. Donc du coup solo pour toi et, euh, et, euh, et en équipe avec l'United Nation et tu vas jouer. Alors moi je vais jouer G.I. Okay. uniquement G.I et un tout petit peu de Custodes. Okay. Vraiment un tout petit peu. Et du coup Max toi bah, c'est pareil tu viens faire l'ESC ouais. et tu viens aussi faire l'ETC puisque tu renforces la team slovene. Ouais en compagnie de Toket, de Grimjolo, que je remercie encore de bah, me permettre de participer à cet événement, c'est super et cool et aussi, il y a aussi. Brass aussi, ouais. Ouais. Ça, Vous êtes quatre Français dans cette équipe, du coup. Ouais, c'est pas mal. C'est ça de ne pas avoir mal. le droit d'être l'équipe slovène en fait. Ouais, ouais. Ouais, bah... parce que c'est le <rire> nombre maximum, en fait, de mercenaires dans une équipe, puisque pour faire une équipe nationale, il faut au moins quatre joueurs quatre de, de, de, du de, pays. avec la nationalité, donc, donc voilà. Euh, intéressant aussi de savoir que toi, bah, ta, ça a été ta première année sur le Calife. Euh... Pas qualifié qualif qualifié ouais. ouais. Qualifière et euh, première expérience dans tournoi international et ça, ça va, ouais. ça va vraiment être cool. J'ai la chance d'y participer et, et bah, maintenant, il n'y a plus qu'à quoi. Et ton objectif pour ce tournoi Ah bah objectif, bah déjà apprendre à jouer en anglais, ce sera déjà pas mal. <rire> et toi du coup, on n'a pas dit mais tu joues quoi euh, donc ça sera bah, ICAM, et Blue Angel et euh, pour le TC du coup, ça sera une liste euh, avec Mortarion, Triple Lord Disco et un petit peu de Susan Ok, euh, bah, ce que je vous propose, bah, tout simplement, ça va être, euh, on va faire comme on a fait jusqu'à présent, c'était présentation de euh, votre armée. On fera un, une présentation sommaire de votre d'ailleurs on va la faire maintenant en vérité la présentation de votre match-up. Mm -hmm. euh, non on va pas la faire maintenant, c'est complètement faux. Euh, donc euh, on va faire présentation de votre armée, euh, que vous nous expliquez un petit peu les... les euh, bah, les structures de votre conception de liste. Euh, pour toi, on, on montrera uniquement l'armée skitari euh, Ika ouais. parce qu'après euh, bah, ça fait trop long à hein, aller faire ma vidéo, ça fait trop <rire> de choses à montrer. mais donc voilà, on montrera le, le skitteri Ika et puis euh, tu vas nous montrer tes belles chimères. Oh oui, <rire> j'en ai tellement. <rire> <rire> toi, pareil. Alors en termes d'objectifs d'arcane euh, sur ce, sur ce tournoi. Alors moi sur le l'ESC, c'est surtout de train la liste en fait. C'est une liste que j'ai très très peu joué dans l'ensemble et donc je suis là pour voir un peu comment elle fonctionne, comment elle évolue. Pour qu'après j'arrive à le tc en étant capable de leur dire, bah là je suis capable de sauver des points, là j'en mets, euh, là c'est mort. Donc là j'ai déjà, déjà pas mal réfléchi, on a déjà pas mal travaillé les estimés. Euh, maintenant euh, reste à voir si mes hypothèses sont vraies. Ok. Et en plus mon premier match est un peu peu vénère. C'est quoi ton premier match Alors c'est contre un, un démon qui a euh, à peu près tout pour me faire chier, c'est-à-dire des trucs qui pètent mes chimères comme si j'avais un été, genre euh, c'est saloperie de Silas, le, le contorti des pitômes, le, le prince démon de Corne avec le skull river, le machin, bon, machin qui découpe de la chimère par paquet de deux, ouais. 60 plague bearers, 20 horreurs, et moi derrière je suis censé marquer des points contre cette merde. Donc euh, ça va être long, ça va être long. compliqué. Ouais, je... Je n'ai pas beaucoup de plans à part sauver mon cul demain. <rire> et, toi, et toi du coup ton premier match euh, donc du coup c'est contre le joueur ICA de l'équipe de Roumanie donc c'est un match quasi miroir parce que donc le Ganser euh, bah, un détachement à un Graia pareil donc deux 1 trois 3x5 Skitari et un super lourd crast avec un galant et trois Crusader au et nacelle de missile ok alors fort intéressant alors du coup je voudrais aborder avec, euh, bah, avec toi parce que euh, bah, c'est l'occasion aussi en termes d'objectifs et on ne l'a pas encore abordé sur les deux premières séries ça va être la question de la fatigue alors parce que Pour moi, c'est un facteur qui est assez important, notamment pour les joueurs, alors comme vous deux, pour le coup, euh, mais je pense peut-être sur le, le, le format ETC, d'être plus mmh. d'expérience que Max. Euh, le fait de faire six parties en deux jours, le mercredi, jeudi, et d'enquiller sur un ETC avec six parties aussi, là pour le coup en trois jours. Effectivement, tu vas train ta liste, donc tu as, as, as, as, as une prise en main de la liste qui sera évidente sur 6 parties, euh, tu vas avoir sans doute 6 match-up différents, euh, néanmoins tu vas accumuler le, le facteur fatigue Bonjour. en contrepartie. Comment euh, tu comment appréhendes ça Est-ce que tu l'as déjà vécu Est-ce que, est que ça te passe sous la jambe ou est-ce que tu es une machine de guerre qui ne connaît pas la fatigue Je vais être très franc, je ne l'ai pas appréhendé du tout. Je n'y ai même pas réfléchi, D'accord. très honnête. Tu vas te le prendre en… Hein. En fait, je vais voir au fil de l'eau. Après, euh, moi, j'ai commencé les qualifs TC à l'époque où on faisait trois parties par jour le samedi, oui. et des parties de 3h30, donc on terminait à 22. Là, il est question de terminer deux heures plus tôt. Donc, en fait, moi, j'ai beaucoup plus peur de l'impact de la cloque sur ma façon de dérouler la partie. Euh, plus que sur ma fatigue d'accord mais ça c'est euh, là maintenant avant de l'avoir fait peut-être que demain j'aurais changé d'avis une fois que j'aurais fait une première journée comme ça mm -hmm. et dans tous les cas il reste la possibilité dans la mesure où moi je m'attends pas à faire un très très gros score à l'ESC et qu'en plus mon premier match a l'air d'être assez dobé et l'inconvénient de l'ETC euh, de l'ESC pardon c'est que une fois que tu as perdu ton premier match tu sais déjà que le podium tu l'oublies oui bien sûr. Voilà, bien sûr donc du coup ça veut dire que euh, mon objectif de demain matin ça va être de sauver le maximum de points possible si jamais j'y arrive, tant mieux, mais je ne m'attends pas à gagner. Donc si je ouais. gagne là, euh, t'es content oh, Ouais, je, je dirais pas ce que je, je fais parce joué. que j'ai très peur de <rire> dire ça face vidéo. Ouais. Et, euh, mais t'es content. Ouais, je je, je serais extrêmement content. content, effectivement. Et au pire, je sais que j'ai d'autres collègues de Destination United Nations qui ont dit que, notamment notre capitaine qui s'est tapé 24 heures de route, quasi non-stop, qui a dit qu'il participe à l'ESC. Et si jamais, le dernier jour de l'ESC, il se sent pas de finir et, et qu'il a besoin d'aller pioncer, il préfère euh, abandonner ouais, l'ESC que... et aller pioncer pour être en forme pour l'été. Bien sûr. Et je pense que je vais adopter ces stratégies-là si jamais je sens que c'est chaud. Et euh, en contrepartie, bah Max, toi, comme tu l'as dit, c'est globalement plus ou moins tous sur la délégation française, hormis euh, Père Castor mais, euh, et quelques autres comme, comme Toquette, euh, Vras, qui était déjà l'année dernière. Euh, ça reste des expériences assez, euh, assez euh, on va dire, exceptionnelles, ce genre de tournoi, avec euh, euh, ce genre de qualité de joueurs qu'on va affronter, euh, et puis la, la diversité de la méta qui va nous être proposée aussi. Comment toi, t'appréhends cette compétition en tant que joueur et, euh, et qu'est-ce que qu -ce vraiment tu es venu chercher, euh, euh, on va dire, personnellement en termes de niveau de jeu bah, Déjà un grand niveau de jeu, sortir aussi, voir une méta euh, bah, internationale, la vraie méta actuelle, parce que mine de rien, dans notre région, on est quand même dans un milieu assez fermé en Normandie et on tourne vite en rond. Donc euh, chercher cette expérience-là et puis ouais, euh, se mesurer un petit peu aussi bah, au gros poisson pour pouvoir après... Euh... Pour Europe et s'engager avec l'équipe l'année prochaine et pouvoir apporter une expérience. Oui, carrément. Mmh. Je, pense, je pense que ça, ça me semble être un, un, un point de vue très judicieux. On l'a globalement. Enfin, je pense que le, le, le, le schéma a bien marché au vu de, euh, bah, du développement du circuit qualificatif français avec bah, le, un nombre d'équipes records, euh, de l'engouement sur le territoire français pour les tournois. Et là, on se retrouve avec un ETC et un ESC euh, remplis de français avec des français dans plusieurs équipes nationales. Alors là, en plus, on parle de 40K, mais il y en a aussi dans tous les jeux. Euh, des représentants, il y a trois équipes françaises à Underworld, euh, il y a des mercenaires français à 9e âge, il y a une équipe de France. Enfin, voilà, il y a vraiment un gros, gros ouais. contingent Wargame français. Et, euh, et je pense que bah, cette plus-value en termes de jeu, après, toi, tu vas venir la ramener euh, sur le territoire national au niveau de ton équipe. Et, et tout ça va dynamiser les groupes de joueurs, va dynamiser les gens et qui fait qu'on aura sans doute 200 français au Luxembourg en 2020. Ah si seulement <rire> <rire> On se retrouve tout de suite pour la présentation de vos armées. On est avec euh, l'ami Darkhan qui va nous présenter son, bah, son énorme armée euh, euh, garde impériale. Full garde impériale avec une pincée de custodes. Euh, je te laisse la parole euh, Darkhan pour nous présenter tout ça. bien bien sûr. Alors, alors donc déjà il y a trois détachements dans, dans cette armée. Donc Le premier détachement c'est une brigade Talarn euh, qui contient 60 gardes, 9 mortiers, 3 sentinelles. Euh, un Compagnie commandeur, deux Tempestors euh, un Platoon commandeur et deux escouades de commandement Sion Full Plasma alors ce détachement est un détachement Vigilus de l'Emperor's Wrathblade, euh, je ne sais plus bref c'est un détachement qui permet de booster un petit peu les chimères notamment en les autorisant à, à faire débarquer une unité après avoir bougé donc cette unité ne peut pas bouger dans la même phase mais elle peut bouger dans les phases suivantes donc ça permet notamment de leur lancer l'ordre go go go go pour aller leur permettre de chercher un objectif très loin. Ça permet aussi de lancer une charge beaucoup plus facile Donc pour aller, bah, aller titiller de la backline ou aller prendre un objet et le contester plus facilement. J'ai aussi un bataillon Talard mais qui lui n'est pas Vigilus. Donc en fait vous allez voir il y a 30 GI qui ont des élastiques. Et en fait j'ai utilisé ces GI là pour pouvoir les différencier in-game et pour être certain qu'il n'y ait pas de dilemme avec mon adversaire. Donc, ces gardes-là ne peuvent pas bénéficier du stratagème Vigilus. Et après, dans ce détachement, il y a deux compagnies commandeurs en plus. Voilà, c'est un bataillon, euh, c'est les euh, Loyal 32, comme les appellent euh, nos amis euh, anglais. C'est là pour me filer 5 CP. Et le dernier détachement, c'est une petite patrouille Custodes. Il y a trois Custodes, Bouclier Tempête et euh, Lame Sentinelle, ainsi qu'un patron Custodes, qui est mon seigneur de guerre. Alors, ce détachement, il a deux intérêts. Le premier, c'est de me donner l'accès à tous les stratagèmes Custodes. Et notamment un qui m'intéresse tout particulièrement, c'est le stratagème de l'œil de l'empereur de mémoire. En tout cas, c'est celui qui me permet pour un PC de défausser un, strat un objectif Maelstrom pour en repiocher un autre. Et après, ça me donne un seigneur de guerre qui a pour deux PC une reroll euh, individuelle par tour, euh, qui a le trait de seigneur de guerre moins un pour être touché, qui a une relique qui lui donne une euh, 3 plus invulnérable et la reroll des charges. Bref, ça me donne un seigneur de guerre qui est bordera rien tuable et qui donc euh, va me permettre de ne pas donner ce point-là à mon adversaire. Donc, c'est une liste qui reste, à mon sens, assez conceptuelle dans la mesure où, où elle se situe pas forcément dans les, euh, dans les grands axes de la méta, sachant que on va dire surtout sur du. Alors tu la prends pour pour du tournoi solo. En, en l'occurrence, on est plus généralement sur de l'Imperium soupe où il y a un mélange un petit peu de tout. Alors là, il y a un mélange de Custodes et de Garde, mais euh, on est quand même sur quelque chose d'assez atypique avec euh, sans doute un gameplay euh, qui l'est tout autant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, le concept de cette liste en fait de jouer de jouer ce genre de ce genre de construction En fait, c'est un, un genre d'enclume quoi. C'est euh, le, le plan, c'est vraiment de marquer le plus de points au Malstrom à l'éternel possible. On va pas faire trop de dégâts, encore que il y, y a quand même du plasma, il y a quand même un bon volume de tir et le talarne me permet notamment de faire plutôt pas mal avec les chimères. Donc c'est plutôt intéressant. Euh, maintenant voilà, c'est une liste qui est plutôt euh, basée pour de la défense, euh, qui, est, qui a été conçue pour vraiment être la liste à laquelle on ne met pas zéro. Euh, Aujourd'hui dans mes estimés je pense qu'il n'y a que la 4 k qui vraiment me, me, me casse en deux sans même me laisser la possibilité de faire quoi que ce soit. Euh, donc je vais vérifier ça pendant l'ESC, c'est un risque en fait, que j'ai pris de vouloir jouer ça à l'ETC et à l'ESC pour, pour tester ça Et puis surtout c'est une liste qui est extrêmement riche en gameplay, en, en petits tricks qui sont possibles de sortir etc Et, et en fait c'est extrêmement formateur Ok jouer. donc euh, comme tu nous l'as dit tout à l'heure tu affrontes sur ta première ronde un démon, ouais. euh, un démon roumain un démon hongrois Un démon exactement. hongrois. Donc euh, tu nous as dit que c'était un match-up qui ne t'était pas très favorable Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement comment tu conceptualises ce match ben, Je le conceptualise très mal en fait c est... C est Le gros problème c'est qu'il a une base de super OP qui va m'empêcher de scorer comme je le voudrais et, et là où je m'étais dit initialement, bon, bah, il, a, il a très peu de troupes, il joue des Plague Bearer, mais il n'a pas le, le fécuant le Narlmo qui lui permet de désengager et de charger. Donc ça veut dire que je vais pouvoir me vautrer dans ses plagues et en fait l'obliger, l'empêcher de bouger à 8 à Mederland. En fait, il y a peu de chances que ça marche cette affaire parce qu'il a euh, deux à trois, plusieurs personnages qui vont me mettre vraiment des bâtons dans les roues. Euh, le premier, c'est qui que le personnage de Slanesh. Euh, une espèce de géant avec une démonette sur le dos qui fait extrêmement mal tant aux chimères qu'à leur contenu. Alors heureusement, si c'est lui qui charge, il peut pas tuer les deux, mais ça veut dire que moi, je vais devoir faire super attention à pas me mettre à porter intervention héroïque, mais en même temps, je vais quand même avoir envie de me vautrer dans les plays qui vont, eux, être à 3 pouces du bonhomme, enfin bref, ça va être chiant. Le compte des d'épitome qui va m'empêcher de désengager, même si ça, en vérité, de prime abord, ça n'a pas l'air de trop me déranger. Tu peut juste euh, m'enlever des solutions et après il y a ce prince démon de Corne qui, qui fait extrêmement qui mal. Ça va après, de la chimère à la peine. Et après il y a les deux princes démons de Zench plus Ariman qui euh, bah, charge plus mortel à un moment ils vont finir par me les casser. Donc en fait ça va être très compliqué. Euh, lui je sais qu'il va mettre les objectifs plutôt au milieu a priori puisque ouais. lui ça, il va vouloir prendre le milieu. Moi je vais donc du coup en réponse devoir prendre plutôt les côtés pour essayer de le forcer à se disperser et qu'il ne puisse pas venir me chercher partout. Parce que si, je, si on met tout au milieu et qu'on décide de mettre l'affrontement au milieu, en fait ça veut dire que tous ces personnages, ils pourront venir me taper quand ils veulent ou où ils veulent. Bien Alors sûr. moi c'est pas ça que je veux, j'ai besoin de dépolariser absolument la game et, oh, et j'ai plusieurs euh, possibilités as pour ça. dépolariser comme ça as vu un petit peu C'était vraiment, ça, c c vraiment bien. Et donc bah, moi je joue ta l'arme, donc l'avantage c'est que je peux faire arriver une, une chimère par un côté de table, donc ça peut me permettre de dépolariser. J'ai les sions qui peuvent me permettre de faire pour dépolariser aussi, pour le forcer en fait à venir me chercher. Donc euh, bon, on va essayer des choses, euh, je vise un 5 demain. Ok, bah, écoute, on, te, on, on fera un tour de toute façon sur ta table et on te suivra ouais. sans aucun doute sur, sur, sur, sur au moins une ronde de l'ETC, de l'ESC, et puis de toute façon on te suivra aussi sur l'ETC. Donc euh, bonne, bonne chance à toi pour la suite et la merci. On te remercie de, de, de t'être présenté, de nous avoir présenté ton armée, et on va de suite passer à la présentation de l'armée de Max. Ok, bah, présentation de l'armée de Max. Donc bah, comme on l'a dit tout à l'heure, Max en, euh, vient pour la première fois sur une compétition internationale, bah, comme plusieurs d'entre nous aussi. Et euh, lui, il a la particularité de jouer deux armées, une pour l'ESC, une pour l'ETC. Euh, L'ESC qui est vraiment son armée de cœur, où il joue une soupe impériale basée sur les Imperial Knights. Et euh, pour TC, il va jouer une liste qui lui a été un petit peu plus imposée par ses, euh, par ses teammates qui tournent autour du démon. Donc on passera sur cette liste démon, on va plutôt parler de, de sa liste de cœur. Euh, et euh, bah, je te laisse la présenter, Max, vas-y, raconte-nous tout. Bon, bah, écoute... Donc, euh, on va commencer avec un bataillon Blue D'Angel, donc euh, un Smash Captain classique. J'ai fait le, le parti pris de euh, n'en prendre qu'un seul pour vraiment le booster à fond, quitte à ce qu'il aille mourir, qu'il puisse avoir tous les buffs et faire le boulot qu'il a à faire, ni plus ni moins. Un Dread Librarian, parce que, bah, toujours pareil, hein, puis Chapter il vaut vraiment le coup. Il va plus être là un gardien de but, mais il fait clairement le boulot. Euh, ensuite, en choix de troupes, donc on va avoir deux fois 5 scouts, équipés de couteaux, pistolets. Et 5 infiltrateurs, donc la répulsion de 12 à fait, franchement, c'est vraiment pratique, surtout quand on a un gros zika fond de cours avec tous les skitaris, mine de rien ça vole facilement. Ils sont pas si simples que ça à faire tomber, et ça évite largement de se faire attraper par un petit culte qui vient se promener ou de se faire loquer bêtement par un pack de moto ou autre quoi. Donc voilà, ensuite un détachement skittari avec une petite fantaisie, deux petits arc-buses, hein. force 7, moins 2, des trois qui cible des personnages, ça fait toujours plaisir. Donc en Graia, pour pareil, pouvoir abjou sur un 4 pour des sorts qui sont vraiment importants, comme un des sexes ou quoi. Sur les IK ça fait vraiment pas plaisir. Donc euh, si on peut, si peut l'en prier, ça fait pas de mal. Et ensuite donc un détachement super lourd de la maison Craste avec un galant, donc classique à poil, hein, mais il fait le taf à lui tout seul. Euh, un Crusader en canon thermique pour avoir un petit peu un petit apport en PA. Une nacelle de missile Storm Gatling. Et un autre aider donc en obusier pour avoir un petit peu de saturation avec une bonne force euh, autocanon icarus il restait 4 points je ne savais pas trop quoi mettre parce que c'est une bonne idée ça l'avenir nous le dira <rire> <rire> donc voilà quoi Ok, on a fait le tour. Alors, quand tu nous as présenté ton détachement, il me semble que tu as fait l'impasse sur tes deux Tech Ah Oui, les deux Tech priests voilà, qui, qui, qui, qui synergisent et... très bien aussi euh, avec bah, mmh. de l'Ika. Qui permettent de, surtout de faire bénéficier les Ika des quantiques de l'Omni Messi. Ouais. Et ça, mine de rien, ce pas anodin. Ouais. Le petit PV aussi qui fait plaisir, voire deux, avec un petit stratagème pour leur donner deux PV. C'est ce qui peut faire passer un palier. Ça paraît occasionnel, mais des fois, bah, ça sert vraiment. Quoi. Alors, ton choix de la maison Krast, intéressant. Pourquoi, pourquoi la maison Krast ah, la maison Craste en fait elle, elle est très violente déjà <rire> de base et en fait elle permet d'apporter une vraie fiabilisation aux IK. Donc là le Crusader avec l'obusier par exemple il y a forte chance de fortes chances demain qu'il soit en first night donc pour pouvoir avancer tous les jets de touche de 1. Et bah, malheureusement on n'a pas beaucoup de fiabilisation au niveau du tir chez les IK. Donc c'est vraiment un bon apport. Euh, ensuite. Donc tout ça dans le but d'économiser des PC aussi, parce qu'après on peut faire bénéficier du quantique de la relance D1, mais ça sera que sur un tour, voire deux pour euh, deux PC, enfin trois PC avec euh, Night of the Cox, qui revient assez cher quand même. Donc euh, ça au cac ça relance tout. Donc enfin euh, tous les jets de touche, quand ça a chargé, a été chargé ou fait une intervention héroïque, donc évidemment il passe tous ce personnage. Et ouais donc ça fiabilise au tir, ça fiabilise au cac. Sur le chaos ça rigole vraiment pas non plus, ils ont un stratagème qui permet de faire 3 touches au lieu d'une sur un 6. Et quand on commence à rentrer avec un galant qui a sénéchal avec 18 attaques et que sur chaque 6 ça fait 3 touches au lieu d'une. Ça pique Les packs d'horreur, les Tsangor, tout ça, ça aime pas trop en général. Ouais. Euh, okay. Sur ton premier match, tu vas affronter. Euh, donc, une liste ICA aussi. Et une ah liste oui, celui oui. ouais. Donc, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, trois Crusaders avec euh, Obusier, Gatling et Nacelle de missile Et un détachement 3x5 Skitari, deux Indigensir. Euh, il a, il a 4 IK lui. Hein. 4 IK, oui. 3, 3 Crusaders et, et un Galant Donc, il y a un petit avantage, si c'en est vraiment un, c'est qu'il n'a pas supérieur à de la en 2 Et je joue sur la table 3, donc je vous laisse voir là, au niveau des scénarios ETC, c'est une table qui a quand même pas mal de bloquants. Ouais. donc je vais pouvoir bénéficier de pas mal de couverts en me plaçant correctement ce qui m'évitera de consommer des PC et lui il forcera à bouger pas mal et en contrepartie bah, le canon thermique va bien me servir donc c'est pour ça euh, euh, l'Ika avec le canon thermique aura l'armure ionique sanctifiée ce qui le fera 2+, et avec un couvert du coup ça le fait passer à 1+, et sur sa pa 2 ça y fera une 3+, et là il va vraiment devenir casse pied pour lui quoi, en fait il va être obligé de mettre beaucoup de ressources dans lui et derrière le Crusader qui aura la relique crasse qui permettra de faire plus de dégâts sur le titanesque Il n'a pas plus que de ne pas l'ignorer parce que sinon bah, la moindre sauvegarde ratée ça va être punitif aussitôt quoi. La Gatling qui passe dégâts 4, les mitraillettes dégâts 3, okay. c'est assez comique Tu te vois plutôt sur un matchup positif Positif non, parce que si la T1 il plus, va faire très mal ouais. mais... match, à t1. Derrière... Du coup, match à T1 Match à match 1 je pense t1. Mais... Je pense pas prendre 20-0 parce qu'en fait les Blue dungeon derrière vont pouvoir rattraper, ils sont assez petits, ils vont se cacher et je vais pouvoir y faire très mal, y casser les couilles, et j'ai une meilleure emprise map sur lui que lui quand même. Ouais, bien sûr. Mmh. Donc, euh, ça sera à voir, si j'ai le T1 et que je fais un bon T1, ça risque d'être favorable, ça peut très bien faire 20 comme ça fera 0. Ok. J'ai un peu de mal à me prononcer, c'est assez Bon, en tout cas, on te, on te souhaite bien bonne chance pour, euh, pour cette première expérience à l'ESC, bah, tout comme moi d'ailleurs, mmh. et, euh, et merci à toi bah, de, de, de t'être présenté, de nous avoir présenté ton armée, on se retrouve de toute façon, on te suivra et on te verra pendant cette ETC, cette ESC. Donc, euh, on est reçu euh, dans la brasserie de Percastor. Ouais, euh, oui, des croustillants, la, la brasserie croustille. de la croustille. La brasserie de la croustille, c'est là où la croustille tire toute sa semence. Euh, <rire> ça vient d'ici. Donc, ici, ils entreposent différents types de bouteilles euh, qui est un peu leur, leur élixir et leur, leur source de puissance. Ah, bah là, à partir du moment on, on a des idées, quoi. C'est-à-dire ouais, que là. là euh... Ce genre de dispositif un peu, un peu sommaire, mais euh, somme toute euh, plutôt euh, pinoglingo. Voilà. <rire> donc, voilà. Et, euh, et donc, du coup, bah. De... Père Castor nous fait visiter son vignoble, on va, on, va, on va le découvrir avec vous de ce pas. On va aller voir. Oui, on va aller voir l'extérieur, évidemment. Allons-y. Ouais, on fait visiter ce passage. Bah on sort par où. On on on sort, on sort là. là. On ne sait plus donner la tête dans le bordel. On, on ne sait plus, on ne sait que faire. Voilà, vous êtes, vous êtes dans, dans le vignoble à Père Castor, hein. c'est la Coustille, le vignoble de la Coustille. Donc euh, c'est là qu'ici ils font leur, leur meilleur mets, euh, c'est ici que Percastor se sustente et il fait griller ses entrecôtes, ses ventrèches, ses saucisses, ses chorizos, euh, toutes sortes de merguez, ça, ça vient d'ici. <rire> et une fois qu'il s'est sustenté avec cette bonne genre de merguez, eh bien, il prend son petit verre de rouge, le Percastor, et vous savez ce qu'il fait Et eh bien comme tout bon hobbit à Hobbitbourg, d'abord il se lave les pieds sur ce petit, euh, <rire> ce petit robinet d'arèche de pieds, et ensuite il fait son petit plongeon euh, hebdomadaire, matinal, et demi-nuit parfois complètement nu. Peut-être <rire> que sur Commander TV, vous découvrirez Père Castor complètement nu dans sa piscine. Non, j'ai voilà. des doutes. <rire> on, a, on a des doutes. Oui. Vous êtes donc sur Commander TV et chaque jour, vous en découvrez un peu plus sur le monde du Wargame.